Panorama, l'horizon suspendu, fragile, et mon refuge en contrebas. Je suis tout ça et les sentiers oxygénés. Le rire étouffé dans la joie, le dernier souffle époumoné. Je suis faite de torrents d'eau de vie et d'assassines altitudes. Compagnon de cordée, je suis l'épilogue et le prélude. Et tu me prendras t Si tu le veux Si tu le peux Si ça te rend heureux Et je me donnerai t